Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire mais j'avais envie de vous partager quelques astuces. Aujourd'hui je vais vous montrer deux petites méthodes pour se faire un petit peu d'argent quand on est collégien, lycéen ou alors étudiant. Bon c'est sûr que vous n'allez pas gagner 10 000 euros, mais ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être vous dépanner également. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de la commenter et de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez c'est parti la première méthode, vous la connaissez peut-être, et c'est Google Reward. En fait, c'est une application développée par Google et qui vous propose des sondages rémunérés. Donc si vous utilisez tout le temps votre téléphone, vous allez recevoir en fait des sondages de quelques questions, ça va de deux questions à par exemple huit questions. Il vous suffit tout simplement de répondre à ce sondage et vous gagnez entre 8 et euh, 1 euro par sondage. Et au bout de 3 euros, vous pouvez retirer cet argent sur votre compte Paypal. Donc c'est tout simple, il n'y a vraiment rien à faire, juste à télécharger l'application et à laisser faire. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description. La deuxième méthode, et on l'oublie un peu trop, c'est le bon coin on a tous autour de nous en fait des objets dont on ne se sert plus et au lieu de les jeter il suffit tout simplement de les mettre en vente sur le bon coin c'est tout simple vous prenez un week-end où vous regardez les objets un peu électroniques que vous n'utilisez plus par exemple des anciens casques, des anciennes souris, des anciens claviers. Vous les rassemblez, vous postez des annonces sur le bon coin avec euh, les photos, la description, etc. Vous mettez un prix qui vous correspond et qui correspond à l'état du produit. Et après, tout simplement, vous avez juste à répondre aux gens et aller au rendez-vous. Et c'est comme ça que vous allez gagner un petit peu d'argent de poche. Moi personnellement, j'avais des claviers, des souris, des casques même que j'ai revendus comme ça parce que je ne les utilisais plus et que ça pouvait servir à quelqu'un d'autre. Et moi, par la suite, ça m'a fait un peu d'argent. Donc n'hésitez pas à faire un peu de tri. Ça vous fera déjà de la place chez vous et également un peu d'argent. Et ça surtout plaisir à quelqu'un. Bon et bien voilà c'était une très courte vidéo pour vous montrer un petit peu deux astuces si vous avez envie de vous faire un peu d'argent de poche. Si vous avez envie de voir d'autres petites vidéos comme celle-ci n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt